Voici 5 ans que Benoît et moi vivons dans un camion aménagé, sur les routes de France, parfois d'Europe. Nous sommes partis pour réaliser une série documentaire. Nous étions en quête d'un autre monde, plus humain, plus solidaire. Nous nous sommes vite rendus compte que ce monde existait déjà. Et que des milliers, peut-être des millions de personnes, agissent tous les jours à leur échelle pour le faire grandir. Nos épisodes présentent des gens qui vivent leur vie, loin des voies toutes tracées. Il peut s'agir d'un boulanger qui fait confiance à ses clients, ou d'un chevrier qui fait du parcours avec ses chèvres en proche banlieue parisienne. Notre projet a fini par devenir un mode de vie. Nous sommes devenus reporters troubadours transportant des histoires dans nos bagages pour les partager avec ceux que l'on croise sur les routes. Une caravane jaune accompagne désormais le camion bleu pour proposer des projections où que nous soyons. Et puis un jour, à force de rencontrer des gens passionnés qui font des choses avec leurs mains, nous avons, nous aussi, eu envie d'apprendre à faire. Alors que nous venions d'arriver dans le Lot, nous avons rencontré Wawa. Nous n'imaginions pas sortir la caméra, mais quand nous l'avons regardé raconter les plantes avec passion, nous avons compris que le temps était venu. Nous débutons aujourd'hui notre nouvelle série, les savoirs, pour apprendre à faire. Je me présente par mon surnom puisque c'est... On me connaît plus par mon surnom.